Salut à tous et à toutes, c'est Jutta Tambourine Man Un célèbre explorateur a dit un jour, Les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. T'es belle <rire> Franchement, c'est beau les plus sombres. Quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Eh hey merde En tout cas les cinématiques sont très belles. <rire> c'est Square Enix quoi. <rire> je crois bien que c'est Square Enix qui fait le jeu. Enfin bref. Nous à toi c'est ça, on n'ira rien. Je le tourne en normal mais j'ai bien l'impression que je vais, devoir... vais peut-être même le passer en élevé. Hein. Ah oui parce qu'il y a 5 catégories quand ouais, même, c'est pas mal. Alors après élevé, il y a quand même ultra et ultime. Elle <rire> <beaucoup> <coughs> <coughs> est là, oh On s'en Jules. Ah C'est ce qu'Arenix, j'avais raison. Oui, donc c'est un cet épisode est un préquel aux autres Tomb Rider. Hein. Donc euh, la pauvre petite euh, Lara ne sait rien faire. C'est triste, mais c'est comme ça. Elle se retrouve dans un endroit assez glauque, avec plein de dos. Des chandelles des corps emballés Yo là Comment ça va non, je t'arrête tout de suite euh, Non, c'était pas sa merde Finalement on va passer en LV euh, Je sais plus du tout comment on fait mais on va passer en LV Appliquer Voilà Alors va Reprendre ça oh, tourne toujours à ce centre, c'est très bien. Oui Lara. Ah, tu peut-être que... Ouais. T'inquiète pas, ils vont t'aider. Ah oh, merde, c'est comment qu'on fait comme ça, merci oh, Sans blague, allez vas-y Bien sûr, t'es la seule à qui on met pas la tête... Oh merde Non, sans blague Ah oui, parce que c'est vraiment Tomb rider Enfin Lara Croft, c'est vraiment Rambo dans cet épisode, hein. Elle va prendre cher, elle va se relever tout le temps là-bas, magnifique. Et boum, ça, ça, ça doit faire mal. Ah oui, c'est vrai. Quand je suis comme ça, c'est déjà que je vais crever. Ça va, c'est juste arracher un morceau de truc. Il y a des autres partout, des autres chevaux aussi. Mais où est-ce qu'on est arrivé bordel de merde Ah si si En plus ils pendent, enfin ils crucifient des gens dans l'air. C'est génial hein. Et ils chopent une... Ouais. ouais. Alors oh, les sous-titres comme ils sont dégueulasses, je les ai mis au cas où vous n'entendiez pas. On l'entend plutôt pas mal mais bon on sait jamais. Mais ils sont vraiment dégueulasses, on voit tout de suite que les mecs sont pas fait chier pour marquer les sous-titres. Oh ouais. Pas vrai. Ah le bouton A, examination de la pièce. Je sais ce qu'il faut faire, moi, madame. Ah Il arrive oh. Genre. Genre... Hum, t'es sexy là. Ah, remarque, c'est la fille la plus sexy de hein eh merde Ah ouais c'est Reviens Reviens Genre Ta gueule Allez on va nettoyer un peu la non parce que c'est pratique parce que c'est le jeu tellement bien fait que quand elle est dans l'eau, regardez ça la nettoie. Et je suis qu'en élevé, mon dieu. Imaginez en en ultime. Il doit être beau ce jeu. Il est déjà beau là. C'est vrai que par rapport à ce que je vous ai fait juste avant Code 4, ça fait, ça fait beau. Ah bah si c'est vrai. T'inquiète ma grande. Merci, Merci Je suis tout prévu. Ah t'as pas trop mal, non, ça va Un genre d'ascenseur là, un genre d'ascenseur, voilà ce que c'est. Pourquoi chercher à midi à 14h Un ascenseur où tout s'effondre. Cela va suffire. Il y a plein de petits casse-têtes comme ça en plus, c'est mais un peu piquant dans le jeu. Il y a plein de trucs sympas en fait dans le jeu. Faire boum, ça a fait boum. La casse-toi, ouais, parce qu'en plus, c'est des niveaux. Tu vois, ah, la rafonce. Ah merde, la ratine Tu pas de balle mais un point. Esquive ça se peut pas esquiver Non je ne suis pas en bas Mais presque Saute là Saute Ah ouais c'est vrai Au revoir le Rasta Ouh il y pour ta gueule, mon gars. Ah, ah, non Je suis pas prête Oh, non, non. La cinématique redescend à 30 fps. Non oh. Je suis en train de taponner comme un fifou, mon écran est en train de devenir de plus en plus sale Elle est sortie Tout va bien Elle pisse le sang, elle est toute crade, mais elle va bien J'en ai pris trop cher, ma gueule Moi, ta vache je serais déjà mort au moins quatre fois Oh, nom de dieu, et là en plus c'est un petit Tomb Raider Franchement ce jeu c'est génial Il est trop bien Ceux qui aiment les jeux d'aventure, mais prenez-le 300 points supplémentaire, c'est cool Bon, c'est par là Pff, Elle a du mal hein. Bah ils sont pas là voilà. es intelligente la rate de temps à autre. Comme dirait EXVSK, t'as un bon petit bouti. D'ailleurs, EXVSK a dû le faire, donc il a dû le dire. Okay. Doucement. Doucement. Doucement. Hop, casse-toi pas la Fais-moi pas une frayeur comme ça. Non, non, non, tu vois, c'est là. Je sais pas si on peut tomber, j'ai jamais essayé Et j'ai pas envie d'essayer Du coup marche tout droit La pauvre petite Vas-y on va te mettre sous l'eau Ça va te laver un peu Oh merde c'est vrai il y a un trou Du coup ça te lavera pas T'aurais mérité C'est con Ah bah la pluie elle te lave Ouais avion de la deuxième guerre c'est cool Ah oui dans la cinématique on a le ouais, est au japon c'est vrai je vais ah ouais tu peux Oh merde Oui. Ah la moitié de l'avion qui descend avec toi Hop hop hop Hop non non, casse toi pas la gueule Appuie sur E à chaque fois qu'il y a une main. Et après, appuie sur F à chaque fois qu'il y a un autre truc bizarre. C'est ça. Elle était toute propre. Plutôt écrasée. On ne dira rien. Elle était toute propre. Et voilà qu'elle est toute sale. Elle est repropre. Bref, vous avez compris. C'est Rambo quand même hein. Juste un poil, mais c'est Rambo quand même. Le sac de Sam, Sam Elle casse-toi les gars un peu plus. Sam Elle est pas là. Ils par là. Sans blague. Sinon il va passer des affaires. C'était même un petit film après. Visiblement pas. Visiblement oui. Merde. C'était un scénario, c'est pas ma faute. Putain, y'a des loups, non Les pires ennemis de Lara, quoi, attends. Ça va, tu te les gèles pas trop Ça a l'air. Fais-toi un feu Non, oui, bah justement, fais-toi un feu Moi, bon, c'est vrai que tu mérites un peu de boire aussi. Moi personnellement mort 5 fois maintenant. Est-ce que quelqu'un m'entend Le, micro, le Toki -woki te troll un peu. Fais-toi un petit feu. Allez, aventurière là, vas-y. Pas si quand même que ça finalement. <rire> Lol, le... pas à la forêt celle-là. Non, le souffler dessus ça sert à rien vu comment il prend. Ici, le bois est magique, ça prend trop bien. Film, yeah, c'est cool. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Iniko, la mythique reine solaire, une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux là, Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre D'accord, d'accord. Hey, Sam, merci. <rire> Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Hey, Allez, rate -t as -t as non, non, mais ta chance, là. mais, mais comment pouvez-vous insinuer là. que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance ce projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'Est, pas vers l'Ouest. Rien, le... rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'Est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous J'ai 30 ans d'expérience, deux doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Docteur Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir Écoutez, ça. Écoutez, cap vers l'est nous mènera directement dans le Triangle du Dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite caille, tu sais bien que je serai prêt à tuer n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le Triangle des Bermudes pour Disneyland. C'est pour moi. Certains récits racontent que la reine Miko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamata est se trouvait à l'intérieur du triangle. Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes. C'est sérieux. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi, le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme bon vous semble. Ils vont chez les Japonais C'est cool C'était ton idée Tu t'es bah, pas trompé, t'as trouvé une île. Mais t'as tué la plupart de tes mecs et t'as détruit un bateau. Et... Enfin bref, t'as pris cher dans ta tête quoi. Oui il pleut plus. Bah va manger ma belle. Là, chope le cerf la main. Non, reviens Salaud Je t'aurai Oh mon dieu Le pauvre homme Hé Ce parc sera utile Oh mon dieu le pauvre homme Eh putain il a une montre Vas-y, chope là Et hop là Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, Pète pas la gueule Pendant les cinématiques Chope-le ch... Attends ça Va revenir Chope-le ah, Recommence ça va Revenir Maintenant Oui allez ça c'est fait Tombe d'un arbre mais tu vas bien ça va, les cadavres, tranquille. Arc improvisé. Ouais, cool. <rire> Il y a intérêt quand même. Oups, si c'est pas le bon bouton. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Bon, tu prends Je suis trop affaibli. Il faut absolument que je trouve à manger. Oh, on ramasse! Merci! On va trouver du cerf, t'inquiète pas. Saut de l'ange qui. Ne la tue pas. Oh, je l'ai vu. Oh, t'es beau. Oh, il y en a même deux. Oh, de bouger, non! Petite pute. Headshot chat. Non. Bon par contre ils auraient pu mieux faire au niveau du euh, du cerf. Quand il crie bah il bouge pas la bouge pas la bouche tu vois ou ils dans le genre. Mais bon on s'en fout un peu du cerf. À l'ancienne alors à l'ancienne. Open de de biche. Open Bambi. Mais moi du sang plein l'écran Non Bon tant pis Mange cru si tu veux, c'est qu'un détail Voilà Un point C'est par là De la terre et les étoiles et tu sauras toujours retrouver ton chemin. En gros ce qu'il vient de me dire c'est appuie sur A et tu retrouveras toujours ton chemin. <rire> mais avec un peu plus de... Non mais je sais instant de survie. Ah voilà, je le suis ton point. T'inquiète mon J'y arrive, j'y arrive. Je suis apprenti... Euh... Apprenti de mais j'y arrive. Compétence, Oui, ma souris Elle est là, ok. Bah pour le moment j'ai que ça, bon tant pis. Instant animal, instant de survie, fouille caisse de matériaux pour trouver fouille un cadavre, archer pour récupérer les flèches dans le cadavre ennemi. Allez on va mettre collectif de matériaux. Ouais, C'est très important les matériaux. D'accord. Bah j'ai pas d'autre points la chasseur et survivant. Retour. 12-0. C'est génial. Retour. Indisponible, indisponible. On se casse. Je me souviens de la plage, il plus rien, je me suis réveillé dans une grotte. Il y avait un homme qui poursuivait. Et puis il y avait un es-tu, es sécurité C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta Ok. Oh, attendez. Elle a fait comment pour allumer un feu enfin bref. De la musique De la zygmie Non mais, hey oh, elle est conne y a Non mais dis pas ça, il y a des mecs qui, essaient de, qui vont essayer de te tuer tout à l'heure. Et toi, ce que tu trouves à dire c'est, hé hey oh, il y a quelqu'un, Yo, coucou, je suis là. Eh hey, hey. c'est la fête ici ouais. ouais. moi c'est seulement ce là que je me pisse <rire> dessus. Hein. Non mais attends, mais... T'as les couilles hein. Descendre un peu sur mage, ça me va. Oh, on sent pas en appuyant sur un bouton. Allez, descends, ma petite. Descend ma belle. Comme il dit l'autre. Et saut. Bah, lol. Ne me demande pas. Je sais pas. Et pourtant, j'y joue souvent à ce jeu. Mais je sais pas du tout. Euh, Est-ce qu'il. Bien. On se le demande, quand t'es en train de nager dans la boue, oh non. avec des jours notés de Non tu crois Là Là Brûle tout Et pas de toi Et brûle tout Oui Des morceaux de viande, c'est génial Humain ou pas, oh j'en bon. sais rien. Est-ce que c'est de la chèvre, de la dinde ou de l'être Non, ça a l'air d'être de l'animal, puisque je vois derrière. Pas de cannibale sur l'île. Vas-y, ouvre, open de machin. Open de door. Là, il y a un truc dedans. De l'XP. Non, j'ai dit que je ne ferais pas ça pendant cet épisode. Enfin, je le fais pendant les épisodes. Les recherches archéologiques... C'est pour après, quand on est fini, quand on a fini le jeu. Toujours plus intéressant. Hop là, Et voilà. Okay. Mmh. Ah. On est au Japon, c'est les bunkers de la guerre, de la deuxième guerre mondiale, ça, tous les Ça, la bouge. Lara, tu es vivante. Sam. Bah oui, elle est vivante. Merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. C'est à ce moment-là que moi, je te sers pas la main. <rire> tu comprends Je vous ai Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. <rire> Lara, elle est répuisée. À ce point. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Niko. Vous pouvez m'en dire plus Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la Reine Niko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore attendre cette histoire. Niko était superbe, énigmatique, mais aussi imprétable et obligatoire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs chamaniques. En général, vous voyez... C'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les billets. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, des puissants gardes tentatives. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dépassant tout sur leur passage. Mais dit que la reine ordonnait le soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qui touchait de ses réglages. Depuis les montagnes, C'est dodo. Mais que lui est-il arrivé et eh ben c'est la bonne question du jour Monty. Ah bah ben y'a plus personne Sam Sam, Sam T'es où Sam Allez ça c'est fait <rire> Je l'ai dit que c'est prendre, comment elle prend Cher dans sa gueule Une sado Elle doit souffrir. D'ailleurs, elle a pas refermé sa blessure hein, de tout à l'heure. Oh merde. merde, merde, merde. Arrêtez de me faire flipper. Moi. Tiens. Est une salope, on va s'en dire qu'il voir là. Oh les jambes du loup, comment elles partent en couille. <rire> voilà. Dans le cou ma salope. Vila toutou Ça fait mal. Ouais. Eh, hey, Reyes, tu veux pas m'aider, non Attention Merci Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. Ma belle Ça fait du bien de vous voir. Ça, elle est avec vous Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Mais je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, hey, oh, oh, oh, hey, hé, pour Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, non, non, je, je vais y aller. Vous savez vous servir de ça Ça, ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Pour le mouiller. Se charge de Sam et de ce Mathias. Pour mouillée. Est-ce que ça va aller Oui, je... <rire> c'est juste pris sa, sa jambe dans un piège à un piège à loup. Pas un piège à quoi que ce soit, mais ça doit faire mal, ouais. C'est cool Bon et bah ben c'est après que c'est pris un pieu, plus. un piège à loup, plus des chutes, des bidules, les mûches. C'est pas si mal hein, ouais Donc c'est après cela que Je vous laisse Ça sera donc la fin de cet épisode Il aura duré je sais pas 30 minutes Quelque chose en genre Fin de le premier épisode sur Tomb Raider On a posé le décor C'est la merde Et j'ai une tente faite en parachute au dessus de ma gueule Ça c'est bien foutu Allez, à plus tout le monde